Bonjour à tous, nous sommes le 24 novembre 2011, j'aimerais faire une vidéo à propos de ce qui se passe en ce moment. On se trouve littéralement en euphorie encore une fois, les marchés boursiers exultent parce que dans le fond, Trump va faire la passation des pouvoirs à Biden. Biden vient de nommer Janet Yellen au niveau de, du poste au trésor. L'or se fait littéralement massacrer, donc euh, euh, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, le bitcoin euh, est rendu à 1000, à 19 000 donc euh, c'est, ce sont des paramètres qui sont plutôt euh, euh, vraiment embêtants et troublants, parce que dans le fond... Euh, euh, ce qui est derrière tous les marchés boursiers, c'est vraiment les indices boursiers qui vont continuer à monter, comme je vous avais dit, même malgré le grand mégaphone, euh, je suis même pas sûr que ça s'en va en tendance baissière. Euh, euh, la Fed va injecter Eternum vite, donc elle n'arrêtera pas d'injecter de l'argent dans le système. Elle va faire gonfler les bourses artificiellement, les écarts de richesse vont continuer, euh, c'est une triste réalité parce que dans le fond, ceux qui vont en profiter, c'est les plus riches qui vont encore profiter de euh, ces bulles-là. Euh, les pauvres vont encore subir, euh, comme c'est toujours euh, la règle. Euh, aux États-Unis, dans le fond, euh, on va rester euh, vraiment divisé. Mais euh, non, euh, euh, même si l'élection a été euh, truquée, on peut pas en tout cas en partie, euh, euh, c'est ça. C'est euh, euh, je vais vous avouer que, je, que lorsque je regarde une situation euh, comme ça, je suis un peu désillusionné. Euh, je, je vois ça et puis, comme l'art, euh, un matin je lisais ça, euh, J.P. Morgan qui... Euh, lui-même euh, fait de la manipulation pour euh, massacrer le prix de l'or, tout simplement, euh, euh, et personne ne dit rien, euh, ils vont avoir quelques amendes, euh, mais c'est pas grave, ils vont continuer à faire ça, il n'y a personne qui les empêche, dans le fond, les gouvernements euh, vont continuer à imprimer de l'argent à l'infini, il n'y a pas de problème, euh, les générations futures, bon, on verra, mais ce n'est pas important. Euh, les, euh, le salaire de base universelle va venir, et la Fed... Euh, Grégory Menarino disait ça tout à l'heure, la Fed euh, euh, est devenue comme indépendante de ce que j'ai cru voir. Là. Dans le fond, la Fed, la Fed était une entreprise privée euh, reliée au gouvernement, mais là maintenant, la Fed, euh, c'est une nouvelle qui est sortie sur Bloomberg, parce que je pense, je ne l'ai pas, euh, que la Fed devient vraiment indépendante, donc elle peut euh, faire ce qu'elle veut. Elle n'a même pas besoin de demander au gouvernement euh, si elle doit réimprimer de l'argent, réinjecter de l'argent. On va voir la masse monétaire va continuer à gonfler, mais il n'y a aucune importance euh, face à ça. Euh, le Grand Reset, euh, bon ben le grand reset, dans le fond, on s'est se, on fait manipuler, mais je je, je vous avoue, euh, ce matin, j'ai un peu de désillusion de tout ça. Là. Je, euh, je regarde ça et ça me... Non, je, je pensais, j'avais un peu espoir en, en la justice, dans, au niveau de la politique, euh, en la démocratie. La démocratie, je c'est un concept qui pour moi ne veut plus rien dire excusez-moi là mais j'ai euh, je trouve que <rire> on est complètement aux opposés du bon sens euh, l'économie l'économie euh, dans le fond ce qui va arriver je suis en train de lire le livre de Klaus Schwab euh, la nouvelle ordre mondiale c'est ce qui va être la quatrième euh, révolution industrielle et cette quatrième là euh, révolution industrielle va arriver euh, qu'on le veuille ou non euh, les grands de ce monde l'ont décidé euh, donc euh, on va quand même regarder euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, euh, je ne vais pas tomber dans la déprime, mais c'est que je suis désillusionné de tout euh, de tout, tout ce qui se passe au, au niveau de la planète. Je trouve que, euh, regardez comme l'élection américaine, euh, c'est un fait. Euh, en partie, en tout cas, ça a été truqué. Et aujourd'hui, euh, Biden remporte et il n'y a aucun problème. Trump va faire la transition et tout va être beau. On va continuer. Euh, la vie est belle. Donc... Euh, on va regarder ça, pas tomber dans le négatif, parce que, comme je vous ai toujours dit, il faut regarder les opportunités pour nous-mêmes. Euh, C'est ça, euh, je veux dire, au niveau du euh, de, de salaire de base universel, on en reparle encore. Christian Freeland, ici au Canada, euh, va donner le bilan de ce qui s'est se, passé au niveau de du Canada, au niveau de notre dette là, euh, on était à 348 milliards de déficit je pense. Et là le 30 novembre elle va continuer à avoir, elle va donner ces chiffres là, mais on a on a réadditionné sur le package. Au niveau de l'injection monétaire par contre aux États-Unis c'est pas ceux qu'on va injecter autant qu'on avait dit. Cependant, certains économistes recommandent qu'on puisse injecter le, le 1 200 un nouveau chèque de 1 200 euh, aux citoyens américains. Ce que ça va faire, ça va refaire monter les bourses euh, et on va les, la Fed va encore acheter des actifs. Donc, euh, une chose que je m'aperçois, on ne peut pas lutter contre euh, la Fed ou contre euh, les gouvernements. C'est eux qui mènent. Nous, on est des simples pions, euh, des cerfs, Donc, euh, on doit continuer à regarder ça. bah regardez ça. Bon, on va recommencer quand même, euh, flamber des stocks pour une deuxième journée dans John Bondy de 400 points. L'or, elle a, a dégringolé de 30$ dollars aujourd'hui. Hier, je pense c'est la même chose. On est rendu à 1800. Euh, le, la ligne, le, la tendance euh, est, est à la hausse encore, mais euh, le, la, excusez, la moyenne mobile 200 sur un graphique quotidien, euh, euh, si on défonce ça, on va avoir encore une longue consolidation au niveau de l'art. Donc, ça peut durer très, très longtemps. Et surtout, personne n'a intérêt à ce que l'art monte, parce que ça serait un désaveu du système actuel... Euh, au niveau des gouvernements américains, euh, même canadiens, et mondiaux. Donc, euh, euh, j'observe, comme je vous dis, c'est pas c'est pour moi qui qu dit que l'or va baisser, mais monter, j'observe tout simplement. Euh, certains disent qu'on pourrait, après ce creux, repartir. Euh, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois j'ose plus rien vous dire, je le sais pas. Euh, cependant, je vous dis qu'à long terme, l'or va continuer à être là. Il euh, y en a qui disent que le bitcoin a pris la place de l'or comme valeur refuge. Euh, on va suivre ça <rire> euh, flambé des stocks pour une deuxième journée de John Bondy de 400 points, c'est un record ben, dû au fait de l'annonce de euh, Janet et Ellen et aussi euh, bien entendu de, du montant de, de ben, que Trump a euh, tout simplement euh, euh, dit qu'on va commencer la transition donc euh, le nouveau président des États-Unis euh, c'est pas encore officiel mais presque c'est Joe Biden, peu importe euh, Comment ça s'est produit? Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. En euh, tout cas, si Trump euh, parle de patation des pouvoirs, ça semble à ça. Euh, il y a encore des procès qui continuent, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Donc, euh, c'est ça. L'observation de ce qu'on voit, c'est que les bourses continuent à être euphoriques dû au fait que, ben, qu'on a l'espoir du fameux vaccin en... En, on a travaillé un vaccin en quelques semaines, on a déduit qu'on pouvait guérir 95, 90-95 qui était efficace à 90-95 Habituellement, euh, n'importe quel vaccin, ça prend 10 ans d'études, 5 ans, 10 ans d'études. Non, tout de suite comme ça. Euh, J'avais entendu euh, au mois de <rire> Euh, d'octobre, septembre-octobre, il dit « Regardez bien ça après l'élection, si euh, tout se règle au niveau du coronavirus. » Et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se préparer. Donc, euh, les bourses sont euphoriques. Euh, la Fed va continuer elle, à injecter euh, de l'argent. Euh, Janet Yellen est, est nommée aussitôt secrétaire du Trésor, donc euh, elle qui, qui a été... Euh, euh, présidente de, de la fed pendant quelques années donc euh, on biden l'équipe de biden place tous ses pions pour qu'on puisse euh, continuer à injecter de l'argent sans demander la permission à personne donc euh, est-ce que le q infini va continuer oui absolument tout à l'heure je vais vous montrer bon, on peut aller le voir tout de suite dans le fond Alors, ça se trouve être euh, euh, la masse monétaire euh, m2 là, qui, qui se trouve à à être injecté, on sait que depuis février, mars, l'argent a été injecté en coup et c'est ce qui a fait monter les bourses, et est-ce qu'on va continuer à injecter? Absolument, absolument, ça c'est sûr, sûr, sûr, on n'arrête pas l'injection monétaire, et, euh, ben, bon, pour vous parler aussi de l'extrême euh, en ce moment, on est en euphorie, encore une fois, au niveau des marchés. On est rendu extrême ici. Lorsqu'on arrive à une euphorie comme ça, là, habituellement, il y a une correction, mais je pense qu'on va... Je ne sais plus, je, écoutez, je ne sais pas, je n'en reviens pas. Je ne comprends pas qu'on puisse euh, euh, continuer à acheter des actifs, mais on le fait. Et puis, c'est les marchés qui mènent. Nous, on est des observateurs, tout simplement. Donc, euh, ça va continuer à monter. Peut-être qu'on peut avoir des corrections, mais euh, peut-être que le, le fameux grand mégaphone va se solder par une, une montée, défoncer ça par le haut et on va continuer jusqu'à être en homme Et euh, vous parlez de l'économie réelle et l'économie euh, ben, boursière. Hein, ce qui se passe sur... Je pense que vous le savez vous-même, il n'y a, a plus aucun rapport. Bon, hein, euh, les, les riches vont devenir encore plus riches c'est sûr, les pauvres vont ramasser les miettes, mais ce qu'on va faire tout simplement avec euh, toute la, la, la, la, la le grand reset, c'est ce qu'on va, on va donner de, des miettes aux cerfs. Euh, comme au Moyen-Âge euh, pour qu'ils puissent euh, se taire et on va continuer à appliquer les, euh, les consignes qu'on a décidées euh, euh, c'est ce, qu ce qui va arriver vous allez voir euh, la de base universelle va être là pour tout le monde donc tout le monde va un peu se taire et les riches vont continuer à s'enrichir à contrôler la planète donc euh, c'est sûr là, là, on se trouve à être en euphorie encore une fois mais euh, l'euphorie euh, euh, regardez ça c'est le grand mégaphone là, on ira le voir tout à l'heure euh, dans le fond, euh, ça pourrait continuer, mais comme j'ai dit, euh, à un certain moment donné, ça devrait tomber, mais peut-être pas, parce que les, la Fed est là, derrière, et elle va continuer à injecter. Et elle n'a plus de lien avec la politique. Donc, elle peut décider ce qu'elle veut le, quand elle le veut. Donc, ça, euh, ça si se trouve être un vécu, là, euh, on voit très, très bien. Euh, euh, bon, ici, à partir de février-mars, on a vu l'explosion littéralement euh, de, de, des dépenses de la Fed. Donc, euh, les fond rates, euh, les, les taux d'intérêt vont demeurer bas pendant des années. La Fed l'a dit, euh, Jérôme Powell l'a dit, euh, jusqu'en 2023, 2024, 2000, peu importe le temps, il euh, n'y a pas de problème. Euh, on injecte de l'argent. Les taux d'intérêt... Euh, demeure bas et les pieux vont continuer à monter euh, euh, ce qui va faire monter euh, les les bourses encore euh, euh, y a rien qui va les arrêter euh, est-ce que vous pensez que la l'économie les livres d'économie tout ça qu'on qu'on a étudié il euh, y a plus rien qui est valide là dedans là, dans le fond euh, on est dans une nouvelle ère et euh, dans le fond la fed euh, le grand reset tout ça c'est tout mêlé ensemble on nous a imposé cette nouvelle manière de penser et on va être obligé de rentrer là-dedans. J'espère de tout mon cœur qu'il va y avoir quand même des mouvements qui vont peut-être inverser les tendances, mais comme c'est là, je... écoutez, je, je, je... <rire> C'est ça, je regarde ça et je n'ai rien à dire, j'ai absolument rien à dire. Je regarde ça avec tristesse un peu parce que dans le fond, euh, pas parce que la bourse monte, là, dans le fond, je... je... Euh, ça mais c'est surtout les, euh, de ce qui arrive sur, de notre monde, là, dans le fond, pour pourra même on est euh, Claude Schwartz l'a dit dans le Grand Reset euh, ce qui donne, c'est sûr qu'au niveau des technologies euh, on n'a pas arrêté d'augmenter les, euh, les puissances des ordinateurs même qu'on a dans les mains là, de nos petits téléphones cellulaires donc euh, ça va aller en, en, en grandissant encore et on se trouve à être dans un nouveau monde avec plein de nouveaux paradigmes, euh, beaucoup de précarité, beaucoup de euh, beaucoup de personnes qui vont devenir des travailleurs autonomes, euh, des salaires qui vont être dépendants de, de ce que tu es, de ce, tes connaissances. Il faut avoir beaucoup de te connaissances technologiques dans notre nouveau monde. Dans, les autres vont avoir les miettes. Euh, euh, c'est ce que Claude Schwartz euh, dit et c'est ce qui va arriver. Euh, écoutez, c'est déprimant, mais c'est la réalité. Euh, c'est pour ça que je me dis devenir de plus en plus indépendant de, de ce gouvernement, ben, prenez tout ce qu'il vous donne, ça c'est sûr. Prenez tout tout ce qu'il vous donne, mais euh, peut-être justement euh, devenir plus autonome au niveau... Euh, je dirais, moi ce que ça fait, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, toute la crise du coronavirus, tout ça. Euh, c'est sûr j'ai été très, très actif, j'ai fait beaucoup de rénovations, tout ça, mais euh, ma mentalité a changé aussi. Les gouvernements, je, je n'ai plus confiance au gouvernement. Et euh, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre tout ce qu'ils vont me donner, euh, mais je veux m'occuper de ma famille premièrement, de mes proches, tout ça, et de ma municipalité plus, c'est ce qui est important. Pour le reste, là, euh, me faire imposer des choses depuis, ça n'a jamais été ma mentalité aujourd'hui. Euh, on est obligé d'être dans ce paradigme-là, donc euh, c'est des euh, découragements. Ben, au niveau des gouvernements, là... Euh, euh, C'est ça. Euh, donc, euh, le, malgré que les profits euh, des entreprises euh, vont continuer à descendre, il n'y a aucun problème, les bourses vont continuer à monter. Euh, regardez ici le graphique, on, on baisse, mais il n'y a aucun problème, euh, on va comme continuer à nourrir euh, le marché euh, de capitaux pour que euh, les bourses montent encore. Et pour terminer, on va aller voir, euh, ben, je veux dire, le, le Standard l'euphorie, le c'est sur un graphique euh, euh, mensuel, on se trouve à avoir notre grand mégaphone ici, euh. <rire> je, regarde ça, je regarde ça un peu en, en riant, mais c'est pas drôle, mais dans le fond, on pourrait casser ça ici, euh, à cause de l'injection monétaire tout simplement, euh, on n'a plus de règles là. Comme je vous dis ici, là, euh, même si les entreprises font pas... On parle des grandes entreprises. des petites, on peut les, les laisser crever, ça nous dérange pas. Mais pour les grandes entreprises, on va continuer à les nourrir grassement. Hein, même s'ils sont proches de la faillite, il n'y a aucun problème. On va nourrir les grandes entreprises. Euh, même si la plupart euh, des grandes entreprises zombies euh, ne donnent pas de profit, C'est pas grave, on les nourrit. Euh, le Dow Jones, c'est pareil. On se trouve à... Le mégaphone est ici, donc on a encore du jeu à aller plus haut. Euh, ça, ça se trouve. Le Nasdaq, bon, on est à des nouveaux records. Euh, euh, il y a aussi le, les petites capitalisations qu'on a explosées littéralement en quelques jours. Donc, euh, c'est ça. Et au niveau de l'or, euh, bon, euh, c'est ça. L'or, euh, au niveau du long, long terme, je pense que c'est encore euh, haussier. Mais au niveau du court terme, regardez le fameux support, ici de 1800, là. on y a touché, là, dans 1798-1800. Si, si on, on continue à briser ici, on pourrait se retrouver avec... Euh, 1600 1500 donc on va avoir une longue consolidation au niveau de l'or euh, à long terme je pense que l'or va être haussière mais à court terme euh, oubliez ça euh, Il va falloir être patient c'est pour moi qui dit que les règles du jeu euh, si vous avez quoi à dire allez le dire à, à vos gouvernements ou à, à Morgan, euh, Morgan Stanley Goldman Sachs qui manipule le prix de l'or et de, de, de l'argent aussi euh, donc euh, l'argent c'est la même chose euh, donc on se trouve à être ici en correction, euh, pourtant le graphique à long long terme ne, ne me dit pas qu'on va <rire> que ça va s'écrouler et euh, regardez le dollar américain lui pourtant ne prend pas de force et mon 88 ici là, que j'avais mis ma ligne 88, je le vise encore là, regardez <rire> tout peut arriver mais malgré que ce matin, le dollar américain dégringole, parce qu'on va continuer à imprimer de la monnaie, on, on, on massacre littéralement euh, l'or. Mais, il y a un mais, si le support de 1800 tient, je ne sais pas, j'ai aucune idée, on pourrait avoir un rebond très très important de l'or. Jusqu'à, on dit 2300, 2400. Mais écoutez, je ne suis qu'un observateur. Donc, on se trouve à être ça, à avoir ce graphique-là. À long terme, on va voir les minières, c'est la même chose. Le long, long terme, on a une bonne correction. Mais pourtant, le long, long terme, on, je vois pas que c'est baissier, mais on pourrait quand même avoir beaucoup, beaucoup de temps pour euh, euh, que ça se reprenne. Et une pour terminer, une dernière chose que je veux vous dire, euh, c'est au niveau... Euh, ben c'est un analyste qui parlait de ça et ça a beaucoup, beaucoup d'allure. Il disait, si on veut comparer le long terme, le graphique de l'or à long terme, il dit, on serait à peu près vers cette, euh, vers ce point-là ici. Euh, je sais pas si je peux aller chercher... Je trouvais ça intéressant comme... c'est pas grave, là. Euh, Il disait que, dans le fond, la montée qu'on a eue, une super de grande montée, là, qui était très, très rapide, euh, pas comme le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est très, très, très rapide comme montée, mais on a eu une montée euh, à partir de mai 2019, jusqu'à... on a battu l'Ancien Sommet, euh, bon, qui était... ça, c'était de l'euphorie, là, mais peut-être ici, là. Euh, L'Ancien Sommet, c'est à peu près... Euh, 700, 1800, ça ici, ces sommets-là, c'était vraiment un euh, euh, sommet euphorique là, sur un graphique mensuel. Euh, mais là, il, il, il dit qu'on serait à peu près dans ces coins-ci, euh, euh, ces coins-ci de montée. Donc, vous voyez très très bien, on a eu beaucoup beaucoup de volatilité dans ces coins-ci en avril 2003, première montée, et ensuite beaucoup beaucoup de volatilité. Donc, euh, non sur le long terme, ça, la, la chose que je vous dis qui est quand même un peu, euh, c'est encore, je vous dis encore d'être patient, c'est euh, qu'on pourrait avoir beaucoup beaucoup de mouvements encore. Euh, euh, qui pourrait faire en sorte que l'or puisse descendre encore plus. Mais si le support ici de 1800 tient, bien là, on pourrait euh, aller vers de nouveaux sommets. Ça va être à suivre. On se revoit bientôt. Euh, comme je vous dis, euh, au niveau des marchés, euh, euh, la Fed va encore inje injecter de l'argent. Les économistes, euh, comme je vous ai montré ici, ou je ne sais pas, peut-être qu'on l'a passé, donc, les économistes. Euh, Exorte, euh, c'est publié il y a 19h « Exorte le congrès a envoyé une deuxième série de chèques de relance de 1200$ » Donc l'argent va encore abonder euh, Peu importe euh, Avec qui et Hélène Elle est là parce qu'elle que c'est un message très très fort euh, Qu'on va continuer à injecter de l'argent La Fed est devenue indépendante Donc euh, euh, tout va bien Madame la Marquise Les marchés vont continuer à grimper jusqu'à éternum vitae euh, donc, euh, je vous dis, au niveau de l'or, il euh, faut être patient, très, très, très, très, très, patient.